Tapé au cours des élections qui ont eu lieu le 15 mars 2020. Alors, Géraldine Lalanne, Alain Brienne, Cécile Chauveau, Laurent Foucault, Jean-Marc Safin. Donc Jean-Marc étant le... 46 euh, de votants, euh, 15 bulletins blancs, 34 bulletins nuls, soit 783 bulletins exprimés. ont obtenu la liste de Laurent Taupin, 587 voix, soit 74,97%, et la liste menée par Stéphanie Philippe, 196 voix, soit 25,03%. Euh, je laisse maintenant la parole, en fait, à notre doyen. Juste euh, oui, à côté de moi, moi. <rire> en point, euh, qui, euh, bah, qui va prendre en fait la présidence de la séance. Parfait. Je laisse la parole. Bonjour à tous. Donc on va commencer à l'ordre du jour, qui est pour la première chose, l'installation du conseil municipal, la deuxième élection du maire, troisième détermination du nombre d'adjoints euh, sixième délégation de signatures euh, indemnité des élus délégation du conseil municipal au maire dé, euh, déterminer le nombre de membres des commissions au niveau du CCAS euh, Délection du membre aussi de la commission administrative du centre communal du CCAS Élection du membre de syndicat, donc syndicat d'eau potable de Corrette-Saint-Martinet. Définition des commissions et nominations de des membres. Élection du donc euh, le président rappelle l'objet de, de la séance qui est l'élection du après un appel des candidats et procéder au vote. Le conseil municipal est, est invité à, à élire qui se, se présente en tant que candidat. Chaque euh, conseiller municipal a appelé après son nom, le passage devant ISOAR et a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc dans le... C'est bon candidat. Alors, qui est là pour... Euh, Yep. sous laurent Bastille en dehors des à Madame Chauveau. Monsieur Saffin, Jean Martin. Non, je suis, je suis en France, You yeah. Madame Stéphanie Philippe.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 C'est un peu plus de Boa blanc 3. Nombre de suffrages exprimés 10. Moi je voulais simplement remercier en fait, le, euh, pour les six ans passés avec euh, bah, ceux qui sont restés dans l'équipe et ceux qui malheureusement n'ont pas pu venir ce soir puisqu'en en fait on est en, en public restreint euh, le fait d'avoir travaillé pour la commune en, dans une ambiance sereine et constructive je trouve qu'on a passé six années en fait, où euh, on a vraiment travaillé tous ensemble euh, et ce que je, je souhaite à la nouvelle équipe, c'est de travailler dans les mêmes conditions. Euh, c'est vrai que c'est toujours un plaisir en fait, de travailler dans le même, euh, dans le même état d'esprit. Euh, et quand on construit ensemble en fait hein, une équipe, quand on construit des, des beaux projets ensemble, je trouve qu'on a beaucoup plus de valeur. Et puis, là, je voudrais garder, hein, rappeler nos engagements euh, que l'on a pris ensemble hein, sur les notamment sur les services, les développements des services de proximité. Ça a été un des axes importants, en fait, dans notre campagne. Euh, on a aussi euh, beaucoup d'engagements en fait, concernant l'environnement. Euh, là, on a plein de, plein de projets euh, sur les 6 ans, voire un peu plus. Euh, sur le transport et la mobilité, c'est un des axes aussi, qui, euh, là où on a travaillé. Sur l'enfance, et la jeunesse. Sur euh, le développement des services seniors et les services à la personne. Et puis enfin sur la sécurité, sécurité que ce soit routière ou euh, sécurité, euh, euh, notamment sur euh, l'accompagnement bah, des, euh, des jeunes pour euh, essayer en fait, d'avoir euh, un maximum de sécurité pour tous nos habitants. Et puis avec l'idée d'informer et de consulter régulièrement la population sur les avancées de nos projets. C'était hein, aussi hein, une. une une réflexion de notre part sur euh, là, comment, euh, comment bien informer la population, comment euh, les, euh, les intégrer, comment on a fait un petit peu euh, par rapport au, euh, au l'aménagement du bourg. Euh, moi je trouve que l'aménagement du bourg ça a été vraiment un projet que l'on a fait avec toute la population. Euh, et Je pense que le résultat s'en ressent puisque ça correspond vraiment à, à, à ce que la population avait souhaité et on avait construit ensemble ce beau projet. Euh, donc je vous remercie en fait hein, d'avoir intégré, intégré cette équipe hein, et de consacrer un peu de votre temps sur euh, le développement de la commune. Et c'est vrai qu'on bah, sollicitera régulièrement en fait, hein, pour, hein, pour tous les projets que l'on va pouvoir construire ensemble. Et pour mettre, pour mettre en œuvre en fait hein, cette, euh, ces différents programmes, euh, je, je vais proposer 4 postes d'adjoints et 2 postes de conseillers délégués donc ça c'est euh, l'idée de construire ensemble en fait, une équipe avec 4 euh, adjoints et 2 conseillers délégués euh, juste avant en fait, je vais euh, on vous a déposé en fait, de la charte de l'élu local euh, ça paraît important de, euh, que je vous la lise euh, en fait ça c'est un premier document en fait, hein, que l'on vous, euh, vous remet. Euh, on fera dans les six mois un règlement de, euh, du conseil municipal, ce qui permet aussi de, de bien statuer sur ce que l'on y fait, comment on gère en fait, un conseil municipal. Donc la charte de l'élu local. Hein. Euh, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions et à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant les instances au sein desquelles il a été, assigné, il a été désigné. issu du suffrage universel, un est du local et, et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble de des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, le point suivant, c'est la création de postes d'adjoints. Euh, donc, considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger, euh, considérant cependant que ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 5 adjoints, euh, donc je propose en fait hein, d'approuver la création de 4 postes d'adjoints au maire. Est-ce que quelqu'un est contre s'abstient Ok. Donc, on va passer directement à l'élection des adjoints. Euh, donc, les, je rappelle, en fait, hein, c'est euh, quatre adjoints, donc euh, il faut respecter la parité. Euh, et c'est une liste d'adjoints. Euh, donc, je propose euh, en premier adjoint M. Alain Brionne, deuxième adjoint, Isabelle Guillot 3 Troisième adjoint, Laurent Hurault. Et quatrième adjoint, euh, Cécile Chauveau. Est-ce qu'il y a une autre euh, liste candidat Ok, donc on va passer au vote. Donc on refait le même, euh, le même scénario. Il faut repasser dans l'appel de votre nom. Euh, repasser. Donc on a préparé une liste adjointe. Euh, euh, mais débutamment, on va la prendre et la mettre dans les rondins. I no. Madame Chauveau pour Madame Monsieur Guido. Madame Guillaume. It's not fun. Je Hélène Carbouet. sous Stéphanie Philippe pour, pour la Bitte, bitte. Ähm, schon hoch war das nicht? Gracias. Il est en Vous avez un carré Stéphanie Philippe. 1, 2, 3, Liste complète. -blanc. blanc. Liste complète. Qui est Thank you. de bulletins blancs. Donc sont élus euh, M. Guillaume, Mme Guillaume, M. Guillot, M. Eurot et Mme Chauveau en tant que respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième adjoints au maire. Donc, on peut les applaudir aussi. Hein. aux bon oui. ouais. euh, donc je délègue aux, aux adjoints de certaines délégations euh, donc l'article euh, 1 euh, en application du code général des collectivités territoriales, monsieur Alain Brionne premier adjoint est chargé oui. de la voirie de l'urbanisme des travaux des bâtiments et de l'assainissement Article 2. Madame Isabelle Guillaume, deuxième adjointe, est chargée des finances et des services dédiés à la personne. Article 3. Monsieur Laurent Hureau, troisième adjoint, est chargé des affaires scolaires, de la culture, de l'informatique, de la téléphonie et des contrats de photocopieurs. Et article 4. Madame Cécile Chauveau, e adjointe, est chargée des affaires sociales, des associations, de la jeunesse et des des fêtes et cérémonies. Copie du présent arrêté sera adressée à M. le Préfet ainsi qu'à M. le Trésorier. Euh, en plus des délégations de signature aux adjoints, euh, je propose également une délégation pour deux conseillers délégués. Euh, donc pour permettre une bonne administration de l'activité communale, il est nécessaire de prévoir une délégation de fonction. Euh, donc, euh, Géraldine Lalanne, conseiller, euh, euh, conseiller municipal et délégué pour assurer les missions concernant le domaine de l'environnement. Et article 2, monsieur Jean-Marc Fafin, conseiller municipal et délégué pour assurer les missions concernant la communication. Le secrétaire général est chargé de l'application du présent arrêté. Monsieur le trésorier principal des commandes. Euh, le point suivant, c'est l'indemnité des élus. Euh, considérant que le corps visé fixe les taux maximum et qu'il y a donc lieu de déterminer le taux d'indemnité alloué aux maires, aux conseillers municipaux délégués. qui vous faire le taux de あります lieu de déterminer le taux des indemnités allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Donc l'article 1 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal délégué dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée pour le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux au taux suivant. Donc, euh, le taux en pourcentage de l'indice 1027, conformément aux barème fixé des articles euh, L2123 et L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales. Euh, donc, pour le maire, le maximum est de 51,6%. Euh, je propose une indemnité à 40%. Le premier adjoint, maximum 19,8% propose une indemnité à 16,5%. Les autres adjoints, Maxi, 19,8%, enfin, je propose à 14%. Et conseillers municipaux délégués, euh, il n'y a pas de pourcentage, mais il faut que ça rentre dans l'enveloppe en fait, de, euh, de budgétaire. Donc je propose 3%. Euh, donc cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal en date du 28 mars 2014 et donc les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6531 du budget communal est-ce qu'il y a des questions par rapport aux indemnités élus oui. serait-il possible de faire figurer les montants des indemnités en euros dans le compte non puisque c'est un indice un pourcentage d'indice donc si l'indice venait à évoluer, la délibération serait calculée. Donc en fait, le calcul est à faire soi-même par rapport au montant de l'indice. On peut vous donner à titre informatif l'indice de maintenant et le coût de maintenant, mais si on fait figurer sur la délibération, le montant euh, correspondance, l'indice alors est amené à évoluer durant les 6 ans, à chaque fois que l'indice évoluera, on s'est refaire une délibération. Ça, j'ai compris, donc, mais si on, a, si on indique l'indice et en plus le montant à la date T... On risque pas d'avoir puisque c'est l'indice qui compte. Le, la possibilité, c'est pas possible, ça, puisque la délibération doit précisément définir un pourcentage. Si on met un montant, la délibération ne sera plus valable lorsque l'indice aura évolué. Donc on peut le donner à titre informatique, oui, ça ne peut pas être donné sur la délibération. Je veux bien, à titre informatif. Oui. Mmh. municipal au maire afin de favoriser une bonne administration communale. Donc euh, le conseil municipal est invité à décider. Euh, donc un certain nombre de, de délégations que je vais vous euh, lire. Donc, il, y a, euh, il y en a 22. Donc, ça fait un peu tout, mais bon, je, je, vous loue, je vous lis toutes les délégations que, euh, que le conseil délègue au maire. Euh, donc, euh, d'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. De fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics. Et d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. De procéder dans les limites à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services. Pouvez être passés sans formalité préalable en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et lègues qui ne sont révélés ni de conditions ni de charges. Ça arrive très rarement. Hein. De décider l'alignation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. De fixer les rémunérations et de régler les frais de et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. De fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préhension définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3, de ce même code par les conditions que fixe le conseil municipal, d'attenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont indiqués les véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, de donner les implications de l'article L324-1 du code de l'urbanisme la vie de la commune préalablement de opérations menée par l'établissement public foncier local, de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article l 332 11 2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal, maximum autorisé par le conseil municipal. D'exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini à l'article L214-1 du code de l'urbanisme. Et enfin d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1. Et suivant du code de l'urbanisme. Alors c'est peut-être beaucoup de bien pour, pour vous, après c'est ce qui permet en fait de la bonne administration de tous les documents qu'on peut recevoir en mairie pour la quotidienne en fait il y avait des questions particulières par rapport à toutes ces délégations. Mais chaque fois que tu dis que par rapport à un montant défini par le Conseil municipal, ça veut dire que nous, on va être obligé de se prononcer En fait, s'il y avait euh, un droit de préemption, enfin, on parle des enfants tout à l'heure, des nations des enfants, ouais. euh, il fait une délibération de... Le... C'est des délibérations qui ont la mesure des besoins Oui, tout à fait. Après, c'est vraiment le... La... En fait, si on n'a pas cette, cette délégation, je ne peux pas signer en fait, les, les documents qui sont nécessaire à la structure à l'entreprise. par exemple. communal d'action sociale. Donc euh, nous proposons en fait, euh, alors moi je suis membre de président d'office, hein, et donc euh, il est, on propose en fait l'élection de quatre membres au conseil municipal, euh, sachant qu'il y a quatre autres, euh, cinq autres membres euh, extérieurs au conseil municipal quelqu'un est contre là, de fixer à quatre membres en plus euh, le président euh, pour euh, les personnes issues du conseil municipal hein. est-ce que quelqu'un est contre ça tient ok euh, et puis maintenant donc, on, on propose en fait hein, donc, euh, une liste composée alors composée. Euh, Venet Hélène Sophie Basli et Cécile Chauveau. Est-ce qu'il y a d'autres. Il euh... faut proposer une liste de candidats. Donc, euh... Il faut avoir quatre candidats. Il faut quatre candidats. Donc une, une, une liste candidate. Euh, je propose de voter à main levée. Enfin, si quelqu'un est contre, euh, il faut le dire tout de suite. Et puis euh, sinon, si personne euh, si n'est contre, on peut, euh, euh, on peut voter à main levée. Mais... C'est bon. Euh, donc, qui est contre la liste qui a été proposée Donc, à savoir, donc, Cécile Chauveau, Sophie Blaski, Hélène Hervache, Estelle Bonnet. syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable de Brest et de saint marc euh, Donc le maire étant titulaire de hein, il reste trois membres titulaires à élire et quatre suppléants. Euh, donc nous proposons membres titulaires donc moi-même, Yves Le Niveau, Nicolas Pled et Rudy Joannico. Et en membres suppléants, Laurent Hureau, Jean-Marc Traffin, Didier Ray et Gerline Lalanne. Est-ce qu'il y a d'autres listes de candidats Quelqu'un est contre votre. hier soir donc euh, donc on sera sollicité prochainement euh, je ne sais pas encore si les suppléants seront euh, seront conduits en fait pour euh, oui. voilà. oui. ah, j'ai posé la question hier entre les commissions avec une représentativité avec l'équipe opposante. Donc, si vous êtes d'accord, pour chaque commission, on sollicite en fait l'équipe opposante à rejoindre en fait les différentes commissions pour pouvoir travailler sur les différents projets. Pour la commission finance, nous proposons. 9 membres, euh, 10 avec moi. Euh, donc les quatre adjoints me paraissent assez indispensables en fait dans la constitution de la commission finance. Euh, donc il y a Karine Andouin, Nicolas Pled, Julie Joannico, Yves Niveau et euh, est-ce qu'il y a un membre, euh, donc, euh, Nordine, en tant que donc, euh, Nordine Vallas compléter la commission finance. Euh, et par rapport à cette commission finance, il est prévu euh, une première commission où euh, l'idée c'était d'inviter tout le conseil municipal euh, à la première commission finance euh, pour pouvoir en fait expliquer un petit peu à tous le, la, enfin, la constitution du budget. Euh, alors cette commission est prévue le 8 juin à 18h. Il faudra qu'on soit concis puisque, en fait, il y a l'élection du président ou de la présidente à la commune à 20h30. C'est le même jour, oui. Ça commence, en fait. Pour la commission travaux et Urbanisme, hein. on va l'appeler comme ça mmh. euh, donc Alain Brionne Jean-Marc Patin, Alexandre Godin Didier Pé, Yves Niveau Julien Gestin est-ce que ou euh... oui. ah bon <rire> non, non j'ai peur que ça, ça passe trop parce que les, souvent pour, les, pour cette commission là les rendez-vous sont régulièrement dans la journée quand il y a un suivi de travaux c'est forcément dans la journée euh, ensuite quand il y a des projets euh, bah, c'est fin daprès midi bon Nicolas Pède, Karine Rouen, Geneviève Gestin, et, et, et Norine Valassant. Ensuite, nous proposons la commission culturelle et éducation. Ça Avec Laurent Bureau, Estelle Bonnet, Alexandre Godin, Hélène Terroach, je et... Proposé, euh, avec Jardine, divertissement et lien social Je sais pas s'il y avait d'autres euh, idées euh, pour... Euh, euh, divertissement et lien social et euh, niveau, jean-lui Malane, est-ce abonné Est-ce que... pour présenter le budget le 8 juin et on propose donc le vote du budget le, le vendredi 12 juin Oui, donc le, le conseil du 12 juin euh, réservé au vote du budget et on fait un conseil début juin, le début juillet euh, pour euh, euh, lancer le travail des commissions. En fait. enfin, les commissions se seront peut-être euh, réunies une fois et puis en fait ça permet de, de, de lancer des projets par rapport aux différentes commissions. là on va le faire jusqu'à fin juillet mm -hmm. et puis euh, je pense que fin août on enverra euh, le planning jusqu'à mois de décembre. Alors mm -hmm. oui, on après on est resté sur le principe du vendredi soir. Je ne sais pas si euh, si ça correspond pas en fait à la demande, à la majorité, euh, on pourra. n'est on pas. En fait, en général, les réunions euh, à la côté commune sont plutôt les lundi, mardi, voire mercredi, c'est vrai qu'on préserve plutôt les commissions, euh, bah, jeudi ou vendredi, c'est vrai qu'on a été de faire les conseils municipaux, le, en général le premier vendredi du mois. Après il bah, y a forcément des décalages en fonction de, des ordres du jour ou, euh, ou les, des jours fériés, enfin, c'est vrai qu'on fait un planning au semestre. No, <laughs>